Je m'appelle Mathieu, professeur et make-up artiste. Je suis Eleonore, professeur à l'Académie. La Ce qui m'a poussé à devenir enseignant à la Make-up Forever Academy, c'est déjà que j'étais étudiante, donc c'est vraiment mon école de cœur. Mais c'est surtout une évidence de par le côté artistique de l'école, mais surtout de la marque, et également l'ADN hyper créatif de sa fondatrice, Dani Sans. Le body art pour moi, c'est le maquillage à son paroxysme. Quoi. Et je trouve que c'est un défi technique et artistique qui est au-delà en fait d'un maquillage conventionnel. C'est le fait de pouvoir exprimer ce que tu as envie d'exprimer sur une surface qui est plus grande, le corps. À l'Académie, on a développé un processus en quatre étapes. Donc on appelle ça le processus créatif, qui vient vraiment de incuber, organiser et générer ses idées jusqu'à prendre du recul sur le travail qui a été effectué. Je pense que le maquillage, c'est vraiment un moyen fantastique d'exprimer sa personnalité et d'exprimer ses goûts, ceux qu'on aime et les mettre en avant via son travail. Si je devais résumer la Make Forever Academy en trois mots, ce serait transmission, exigence et partage.